Le conseil du jour, augmentez votre vitamine D. Plusieurs études laissent à penser qu'augmenter ses taux de vitamine D augmente les taux de testostérone, en tout cas chez l'homme. L'augmentation est faible, mais statistiquement significative comparativement aux hommes qui ont été placés sous euh, placebo. Et euh, les testicules comportent des récepteurs de vitamine D. Donc Est-ce qu'on peut y trouver une cause à effet On peut le supposer. Comment augmenter la vitamine D Évidemment, la base, ça va être de sortir de chez vous, d'aller plusieurs fois au soleil par semaine. On peut en obtenir légèrement aussi par l'alimentation. Euh, L'huile de foie de morue, le hareng, le maquereau, la sardine, le thon, l'œuf, le chocolat noir, certains champignons. Autant vous dire que plus j'ai avancé dans la liste et plus les taux sont insignifiants. Certains spécialistes du sujet pensent que presque tout le monde est euh, d'ailleurs déficient en vitamine D. On n'obtient pas en fait l'essentiel de sa vitamine D par l'alimentation, il faut absolument aller s'exposer au soleil. Donc petit apartheid, dans l'alimentation végane, il n'y a tout simplement aucune source de vitamine D. Si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger. Hormis certains champignons, mais c'est plus qu'insignifiant. Pour les Moi, les moins ensoleillés, vegan ou pas, euh, vous pouvez toujours consommer euh, de la vitamine D sous forme de supplément. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes tous carencés en vitamine D. Et là, si vous faites quelques recherches sur cette vitamine, qui parfois est comparée à une hormone, euh, un peu, mais c'est un peu compliqué, vous allez vous rendre compte que ces bénéfices sont mille fois au-delà de celui d'élever légèrement le niveau de testostérone. Mon conseil, plusieurs minutes de soleil par jour. Des compléments en vitamine D pendant l'automne et pendant l'hiver. Juste assurez-vous que ces compléments soient de la vitamine D3 et pas de la vitamine D2. Euh, la D3 est plus biodisponible et qu'elle soit aussi fortement dosée. Les recommandations françaises sont de 408 par jour. Euh, vous pouvez allègrement aller à plus de 1000 par jour si euh, vous n'allez pas au soleil. Voilà les amis, on se retrouve demain pour le prochain conseil qui vous aidera à maximiser votre production de testostérone. Si vous avez des questions, c'est sous la vidéo que ça se passe. Devenez chaque jour une meilleure version de vous-même.